Chanson numéro 1. Foufou l'écureuil. Coucou les enfants. Je suis foufou l'écureuil. Toujours en mouvement. Je vole comme une feuille et je chante en même temps. L'écureuil a un œil. L'écureuil a deux yeux. L'écureuil l'écureuil, curieux. L'écureuil il est curieux. Il regarde dans l'écurieux et voit un cheval pas des chevaux qui mange des céréales dans un seau. Oh là là ça me donne faim. Veux-tu une pomme? Non, non, non. Un morceau de pain? Non, non, non. Moi, je préfère les pommes de pain. Et croque! Et... Croque, je croque et je rote. Au revoir, les enfants. Je rentre dans ma maison.